Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien aimée Béni soit notre amour. Merci de me donner la patience nourrie d'amour, afin d'accompagner toute chose à son rythme, vers son accomplissement. Donne-moi la sagesse, de l'amour du temps présent, afin que chaque semence grandisse en amour pour le meilleur, pour tout et pour toujours. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.